Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Vous suivez la série de vidéos de la section entrepreneuriat du cabinet AMP. Dans cette section entrepreneuriat, je partage avec vous, je vais partager avec vous des idées intelligentes dans le monde des affaires pour vous aider à développer rapidement de petites entreprises rentables sans perdre vos investissements. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne. Un sujet qui... On va parler de la raison pour laquelle certains parmi vous n'arrivent pas à avoir des idées originales de business. C'est un gros problème parmi les aspirants entrepreneurs et j'ai décidé de commencer par m'adresser à deux catégories de personnes. D'abord, je m'adresse à ceux qui ont parfois peu, un peu d'argent de côté mais qui disent qu'ils ne savent pas dans quoi investir. Deuxièmement, je fais cette vidéo pour ceux qui ont déjà lu des livres sur l'entrepreneuriat ou même qui ont, qui ont suivi des cours en entrepreneuriat. Et qui, qui connaissent plus ou moins les bases, on va dire ça. Ce sont des gens à qui on a, on a dit qu'une bonne idée de business, c'est un produit ou un service qui satisfait un besoin ou qui est tout simplement une solution à un problème constaté sur votre marché. Ou à qui on a dit que des gens qui savent qu'il faut, qu faut éviter de faire du mimétisme en affaires, c'est-à-dire de faire du copier-coller du business des autres. Donc vous savez plus ou moins ce, ce genre de base-là. Mais vous, votre problème, c'est que bien que vous sachiez ce qu'il faut chercher, vous continuez de ne rien trouver. Nothing. Nada. Zéro. Et vous n'avez aucune idée originale de, de business. Et C'est comme si votre vue était bouchée. C'est comme si vous étiez aveugle, en fait. Et c'est là votre plus grande difficulté. Vous n'arrivez pas à trouver des idées de business. Comment faire pour trouver des idées de business Donc, à vous qui avez ce type de, de problème, vous serez dans cette vidéo pourquoi cela vous arrive et surtout comment corriger ce fait pour devenir une, une, une personne hyper florissante en idée de business rentable et puis, savoir investir votre argent dans quelque chose de vraiment valable. Alors, on va dans le vif du sujet. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile pour les gens euh, ordinaires de, de découvrir des idées de business rentable Mais pour moi, la raison est toute simple. C'est que vous ne visualisez pas le scénario idéal à chaque fois que vous vous retrouvez dans un endroit, dans votre entourage ou dans votre quotidien. En fait, vous n'arrivez pas à détecter facilement des idées de produits, de nouvelles solutions parce que vous cherchez des idées de business uniquement en vous focalisant sur une seule situation, le présent. Vous observez uniquement l'actuel, le présent qui se déroule sous vos yeux et vous cherchez des idées de business. Or, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce que vous ne savez pas, c'est que le moyen le plus facile pour un homme, pour tout homme de détecter un problème ou un besoin dans un environnement présent, c'est de faire une comparaison avec un autre, de faire une comparaison avec une autre image, un monde futur plus idéal. Donc, il faut deux images. Si vous n'avez pas l'habitude de visualiser un monde idéal dans lequel vous aimeriez vivre, vous ne pourrez jamais, je dis bien jamais, détecter un problème ou un besoin dans le monde présent. Donc, bien sûr, vous ne pourrez pas apporter de nouveaux produits ou de nouveaux services. Donc, ne pas avoir deux images en visuel dans votre tête au moment où vous analysez le présent, c'est la principale raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à détecter de nouveaux besoins dans, votre, dans, dans, dans leur marché. Je m'explique. Prenons comme exemple le jeu des 7 erreurs. Vous connaissez bien ce jeu-là. Dans ce jeu, le principe est simple. Il s'agit de présenter deux images qui sont identiques à première vue. Il y a une image qui est bonne et puis il y a une image, qui est l'autre qui est mauvaise, qui comporte des erreurs. Donc, le but est de trouver les erreurs ou les différences qu'il y a entre la bonne image et la mauvaise image. Donc, généralement, les gens, les gens arrivent à trouver facilement les erreurs. Pourquoi Parce que dans le principe du jeu, on vous dit de comparer deux images et de détecter des erreurs dans l'une des images. Maintenant, imaginez qu'on vous donne euh, uniquement que l'image fausse, la mauvaise qui comporte des erreurs, et on ne vous donne pas l'autre, hein, on efface l'autre, et on vous dit rien qu'avec cette seule image-là de détecter les erreurs. Comment vous allez faire Comment vous pouvez savoir que les erreurs qui s'affichent à l'écran, maintenant je fais apparaître les deux images, les erreurs qui s'affichent à l'écran, ce sont des erreurs, si vous n'avez pas l'autre image, pour comparer et puis faire les différences. Dites-moi, vous voyez Voyez-vous, c'est... C'est impossible de détecter des erreurs sans avoir la bonne image en face de vous. Eh bien, c'est exactement ce que vous faites quand vous cherchez un problème à résoudre dans votre entourage ou quand vous cherchez une idée de business dans votre environnement actuel. Sans avoir une image de la situation idéale et de l'autre situation présente en face de vous. Donc, si vous manquez de visualiser souvent un monde idéal, il vous sera impossible de détecter des anomalies. Et donc, de, de, de, de, de changer votre monde actuel avec de nouveaux produits ou des, des services innovants que, que les gens n'ont jamais vus. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans le monde des affaires, ce sont les idéalistes qui sont toujours les grands entrepreneurs. Les grands bâtisseurs comme Thomas Edison, Henry Ford, etc. Ce ne sont pas forcément les, les plus fortunés. Les plus fortunés, il faut savoir que les plus fortunés sont souvent les gens les plus sages en ce qui concerne l'utilisation de l'argent. Ou bien les plus cupides. Ouais, d'ailleurs, c'est les plus cupides qui sont les plus riches. Donc, ils sont généralement de grands hommes d'affaires ou de grands investisseurs, mais ils sont rarement reconnus comme de grands entrepreneurs ou de grands bâtisseurs. Les grands bâtisseurs et les grands entrepreneurs sont tous de grands idéalistes. Voilà. Partout où ils passent, ils aiment... C'est des gens qui aiment imaginer le monde qui les entoure différent, plus agréable, plus beau, plus facile, plus gai, plus rapide, etc. Donc, c'est grâce à cette deuxième image idéale qu'ils arrivent à détecter facilement les problèmes dans notre monde actuel et donc à développer des solutions qui deviendront par la suite ce qu'on appelle des produits ou des services. Donc c'est simple pour détecter une opportunité de produits, de nouveaux produits dans votre environnement actuel. Suivez ces deux étapes simples. La première, c'est dès que vous entrez dans un lieu que vous aimeriez améliorer, commencez par visualiser l'idéal que vous aimeriez obtenir. Si c'est une personne que vous aimeriez améliorer, Essayez d'y visualiser le corps ou le comportement idéal que vous, que vous vouliez que la personne ait. Puis, euh, en seconde étape, hein, en deux, vous fixez dans votre tête mentalement une image idéale euh, et vous la comparez avec euh, l'endroit, la personne, le comportement ou l'outil que vous aimeriez visualiser. Voilà. Donc, vous essayez, une fois que vous avez les deux images, vous essayez de détecter et de noter toutes les différences entre le monde présent et la version idéale que vous avez imaginé dans votre tête. Voilà comment vous pouvez développer de nouvelles idées de produits ou de services. Donc, pour vous aider à développer cette façon de penser, faites des exercices simples. Dès que vous allez dans un service public euh, aux impôts, à la douane euh, ou à la banque, euh, à la CIE ou chez un prestataire privé, essayez de visualiser quel est le service que vous auriez aimé bénéficier. Voilà. Et vous allez voir qu'automatiquement, vous allez commencer à détecter ce qui ne va pas dans le service actuel qu'on vous sert et puis, euh, le service idéal que vous visualisez. En ce moment, là, vous pouvez travailler sur des pistes de solutions. C'est comme ça que des ingénieurs comme le britannique James Goodfellow ont pu inventer la machine à billets de, que de nombreuses personnes utilisent aujourd'hui. Euh, pour lui, c'était simple. Il pensait à un service idéal pour des gens qui travaillaient en semaine et qui ne pouvaient pas se rendre à leur banque. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Pour résumer, soyez un idéaliste dans tout ce que vous, vous observez Hein, autour de vous à partir de maintenant et vous pourrez détecter facilement ce qui ne va pas et donc des opportunités de nouveaux produits ou de services à mettre sur le marché. Voilà, c'est simple, c'est une astuce simple. Donc comme d'habitude, je dis à ceux qui m'écoutent pour la première fois dans la section entrepreneuriat, je rappelle, je ne reviens pas exprès euh, sur certaines notions que j'ai déjà expliquées. Donc pour appliquer mieux mes conseils en entrepreneuriat, vous devez vous abonner à la section entrepreneuriat de mon site internet en cliquant sur le lien qui se trouve en haut ou en dessous de cette vidéo. En vous abonnant, vous allez recevoir un autre cadeau. Je vous offre gratuitement mon e-book intitulé « Les deux clés universelles pour réussir en affaires ». C'est un e-book que j'ai écrit d'abord pour ceux qui ont connu beaucoup d'échecs en entrepreneuriat, pour les chefs d'entreprise qui ont beaucoup de difficultés de vente en ce moment, pour les salariés qui n'arrivent plus à vivre correctement de leurs revenus et qui souhaitent entreprendre une nouvelle affaire, un petit business pour avoir des revenus complémentaires. Et puis, en fin 4 ans, j'ai écrit ce livre pour tous les sans emploi, oui, tous les sans emploi qui cherchent à se former avant d'entreprendre en business. Voilà, ce livre, ce n'est pas un grand livre d'entrepreneuriat, mais il va vous montrer au moins deux choses qui sont que je trouve importantes. Il va vous montrer comment choisir un business rentable et surtout comment développer une stratégie pour accroître vos profits et votre, vos revenus avec votre petite entreprise. Et puis, plein, plein d'autres conseils qu'il y a dans ce bouquet. Donc, n'oubliez pas, le lien d'abonnement se trouve en haut ou en bas de cette vidéo. Donc, même si vous êtes abonné sur le site, hein, déjà, mais à une autre section, par exemple, la section vous êtes abonné à la section marketing ou la section développement personnel, il vous faut vous abonner à nouveau, mais cette fois-ci, dans la section entrepreneuriat. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.